Paris est gagnante, émission de sport et du Paris sportif. Bonjour à tous et bienvenue dans Parier Gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif. Une émission tout simplement faite pour vous aider à parier intelligemment Nous sommes avec Benoît pour Parier Gagnant. Bonjour Benoît Bonjour à tous et à toutes Damien est aussi avec nous pour cette émission. Bonjour Damien Bonjour, salut à tous alors au programme de cette émission de la Ligue des Champions, que faire, que cibler, Benoît et Damien vont tout nous dire sur leur choix. Et on est à quelques jours de ces rencontres à forts enjeux. Est-ce qu'en termes de Paris, ça va l'être tout autant C'est ce qu'on va voir. Un retour aussi sur la première journée du tournoi, du tournoi Destination. Alors en Paris long terme, est-ce que le bon match de l'équipe de France change la donne ou pas Peut-être que voilà, on peut espérer d'autres choses. Et puis euh, en fin d'émission, on fera un retour euh, et on fera surtout des pronos et on fera aussi notre coaching. Avec Benoît, voilà le programme de ce pari Gagnant. Alors messieurs, on ouvre le point Ligue des Champions. À quelques jours des matchs aller, euh, mardi et mercredi prochain, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait sur cette Ligue des Champions, tout simplement Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent là-dessus, sur Ligue des Champions Benoît, est-ce que toi, tu, là d'emblée, euh, tu vas faire quelque chose sur la Ligue des Champions quand tu vois ces matchs-là Alors, bon, vous deux, là, vous avez l'habitude euh, de, de, de ce que je peux dire, et euh, bah, les auditeurs, ceux qui suivent l'émission aussi, à votre avis mais non, mais on sait la réponse, mais si tu veux, il <rire> y a des gens qui nous découvrent aussi, quoi. Donc faut mmh. que tu refasses un peu de. D'accord, donc vous me dites que vous savez la réponse. Ok, donc on est euh, donc en, en phase de, de match aller-retour de la Ligue de des Champions. Les équipes sortent de poules différentes. Voilà, euh, donc avec des équipes de valeurs différentes. Donc, comment on fait pour juger euh, en fait les forces en présence Ça, c'est compliqué. Alors après, on va dire oui, il y a des grands noms. Euh, ok, très bien. Il y a des grands noms, mais bon, il y a des équipes aussi qu'on peut découvrir à, à ce stade de la compétition, euh, qu'on voit pas souvent, style Besiktas, par exemple. Ouais, donc, je sais pas, ça, ça exactement. doit pas parler à, à grand monde, mais bon, c'est une équipe euh, quand même pas, pas mauvaise de, de Turquie. Euh, Chakhtar avec sa, sa ribambelle de Brésilien. Généralement, c'est voilà, c'est toujours surprenant à, à avoir joué. Voilà, c'est compliqué de, de faire des paris, surtout des paris rentables sur euh, sur des matchs aller-retour comme ça. Et on va en parler tout à l'heure. Le Real PSG. Le Real PSG aujourd'hui, celui qui va me dire, euh, je suis sûr à 100% que le Real va se qualifier ou le PSG va se qualifier. Euh, ouais. Bravo. Alors tu vas me dire, il a une chance, Alors, cas, il, il a une chance sur deux parce que euh, il y a bien une deux équipes qui va se qualifier. Pankus, euh, le coach du Bayern, a dit que le Real allait passer. <rire> Oui. <rire> oui, oui, bah, écoute, euh, on verra bien. Moi, aujourd'hui, je suis incapable de, de vous dire. Alors, j'ai des préférences, bien sûr, parce que j'ai des paris en de cours et, et, et je préférais que le PSG passe. Mais bon, en tout cas, on, on peut analyser les matchs un par un si vous voulez, mais euh, je sais que, que Damien aime bien aussi des fois les. Paris ouais, sont... Qui va se qualifier ça, Damien là, toi, sur, sur des matchs allés comme ça, pur et simple. Tu, tu, tu fais des tu fais des choses Ouais. Si j'ai des choses à faire, par exemple, sur ces matchs allés, c'est des trucs que Benoît n'aime pas forcément. Ça c'est les deux équipes marquent, par exemple. Par exemple, je pense que on parlait de de Madrid et Paris. Je pense que franchement, les deux équipes vont marquer dans ce match allé. La cote est de 1,33, ça peut aller jusqu'à 1,40, donc ça peut être intéressant. Il y a mais ça. Pourquoi il n'aime pas ça, Benoît Pourquoi Il aime pas ça, Benoît, bah, il aime pas ça ce genre de paris. Euh, il a dit que tu n'aimais pas ça. Oui, ça va. Bah, parce qu'en fait, c'est des paris annexes. et ah, euh, ouais. Je préfère ouais. plutôt les, les paris, on va dire, euh, communs. Enfin, je ne sais pas si c'est le terme, mais euh, un peu généralistes. Parce que les, les, les bookmakers ont tendance à se à se bien se gaver sur des paris annexes, je veux dire en, en, en TRJ, bon, voilà, en taux de retour joueur, euh, en France on sait que c'est à 85%, sur des paris mmh. annexes ça peut descendre à 70%. Ouais. Euh, donc euh, les codes ne sont, sont pas terribles, mais euh, après il y, y a forcément des coups à jouer. Moi je vous dis que j'aime pas ça, mais euh, si vous étudiez bien les statistiques d'une équipe de PSG, du Real de Madrid, c'est des équipes qui, en, qui envoient du jeu et qui marquent beaucoup, après c'est Real de Madrid dans son championnat, PSG dans son championnat, tu les croises. Quelle valeur tu donnes aux statistiques du championnat de France et quelle valeur tu donnes aux statistiques du championnat espagnol C'est toujours ça, la, mmh. toujours ça la, la, la, la problématique. Après, bien sûr, quand tu regardes des armadas offensives, tu peux estimer que euh, oui, Paris a de grandes chances de, de marquer et, et Real a de grandes chances de marquer aussi. Mmh. Euh, voilà, après, j'avoue, là, je, je préfère le dire, je suis incapable de, de dire un scénario du match pour Real-PSG. Franchement, je ne mmh. peux pas. Je préfère le dire. Il <rire> y a rien à faire, il y a rien à faire du coup. Enfin, voilà. Juste sur le match aller entre le Real et le PSG. Est-ce que sur euh, les matchs qui arrivent là, ce, ce mardi et ce mercredi, ouais. par exemple, Bal Manchester, est-ce que euh, c'est un voilà. match typiquement Est-ce que le parieur il, il, il passe à autre chose Il regarde même pas. Il bah, à La cote de Manchester City, elle est autour de 1 1,05 déjà. Donc tu, si tu joues le favori à 1-0-5 1,05, pour se qualifier, pas... tu veux dire euh, pour se qualifier, oui. Ouais, pour se qualifier, parce pour que se Là, qualifier, là, ouais, là euh... il parlait de. C'est un 30-50 euh, euh, ouais, euh, euh, ouais. à, à l'extérieur. Euh, Ball, bon bah Bale, on les connaît. Hein, C'est la meilleure équipe suisse. Ils sont toujours euh, souvent au rendez-vous en, en Ligue des Champions. Euh, C'est quand même Manchester City en face. Après Manchester City, en championnat, il reste sur une ou deux contre perf. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais il reste sur un match nu, je crois. Ouais, euh, bah, oui. à, à, Et à, à, puis, à Ouais, bon, et... Un petit creux de mi-saison, c'est passager, ça y est, ils mmh. sont de retour, mmh. prêts pour la Ligue des Champions. Ben, on va voir mmh. ça. Oui, puis de toute façon, en général, euh, deux ou trois semaines avant, on sent que les équipes euh, qui jouent à la Ligue des Champions. Ou ouais, en compte moins bien dans le jeu. C'est ça. Et certains propos... joueurs du PSG peuvent mettre, se prendre des grosses cuites. Euh... La veille d'un match de Coupe de France. Ouais, mais. Euh, vous n'avez pas vu, pas vu le tweet de Meunier il était très rigolo à ce non, propos. Moi, j'ai juste vu la robe de Madame Trapp. <rire> ça ne les, les empêche pas de prendre au sérieux Sochaux et de leur coller 4-1. il il y a eu un échange de tweets. Ouais, on est d'accord. Mais euh, Bâle, pour un peu le championnat suisse. Euh... Ils ne sont pas au mieux cette année. Euh, Young Boys, euh, les Young Boys de Berne sont, ouais. <rire> sont, sont, sont devant eux. Donc, euh, ça aurait été peut-être le bal il y a 2-3 saisons. Euh, je dis pas peut-être. Euh, voilà, ils auraient pu poser des difficultés à Manchester City. Là, cette année, ça va être compliqué. Donc, euh, mais pour moi, à 35, c'est n'est pas valu. Enfin, je ne le non. prendrai pas, surtout à, à l'extérieur. On peut revenir sur les matchs, hein, si vous voulez. Il y a ouais, Juventus-Tottenham. Ouais, ouais, ouais. Alors, oui. Juve, ah bah là, c'est un beau match. Ça, ouais. tu peux le voir à la télé, je ouais. ah, m'insulte Tottenham. Ça, on est d'accord, il n'y a aucun problème. C'est les vice-champions euh, d'Europe, quand même. Parce que ah, ouais. Juve, l'année dernière, ils étaient en, en finale, même s'ils ont pris euh, une branlée sur ton deuxième mi-temps. Euh... Fais attention à ton langage. Il n'y a peut-être d... peut pas d'enfants qui nous écoutent. Mais fais France attention quand même. C'est interdit de interdit okay. de parler. Hein. Justement, c'est pour ça que je ça m... Peut-être à partir de 16 ans, 15-16 ans, ils nous écoutent. Juve de ce match-là à une cote de 2 contre Tottenham. Tottenham cette année avec Harry Kane, bon, on les connaît, hein, ça, ça joue pas mal. Euh, là, pareil. Euh j'ai du mal à avoir la juve perte parce que je crois qu'en championnat la juve ils ont la pris qu'un but sont... en... dans les dix derniers matchs ou je sais pas quoi enfin, ouais, ça, ça reste ça. là ça revient bien fort bien ça, fort, hein. ça, ça reste costoire. la juve en draw bet ça peut être une cote autour de alors si la cote elle a 2, ça peut être du 1.35, 1.40 en draw bet ça peut être intéressant oui. euh, je la jouerai pas un perso mais voilà pour non, ceux qui non, veulent vraiment jouer parce que tottenham franchement ils m'ont vraiment impressionné pendant pas mal, la année. phase de poule que, que ça mal, soit contre année. le real et battre le real déjà c'est significatif franchement quand tu vois le groupe sur laquelle ils sont sortis Dortmund Real pas vrai. Et donc euh, voilà c'est vraiment propre. donc euh, non, non donc euh, un, un club anglais en, ouais. en finale de Ligue des Champions ou vainqueur de la Ligue des Champions ouais, j'y crois pas T'y crois pas. Non. On en avait déjà parlé, mais t'y crois ouais, pas. Non, non, je ne crois pas. Bah, parce que les clubs, les clubs anglais, c'est la loose maintenant depuis, depuis quelques années. Je ne sais pas, il, il manque quelque chose. Et puis peut-être le style mmh. de jeu. Alors ils ont beau avoir des, des entraîneurs qui viennent de l'étranger, donc qui, qui, qui, qui mmh. vont peut-être mettre leurs pattes. Mais voilà, j'ai du mal à voir un club anglais gagner la, gagner la Ligue des Champions encore, ouais, non, oui. encore cette année. Euh, alors, en finale, tu m'as dit, oui, peut-être un club en oui. finale, mais je ne voilà, je, je vois pas forcément aller au bout, on va dire. Sur le papier, euh, tu peux dire Manchester City sur le papier. Oui. Par rapport mais, à l'effectif, mais... Voilà. Bah après, on va voir, quand tu regardes contre qui ils jouent, mmh. euh, bon, Chelsea, <rire> prendre Barcelone, ça va être compliqué. Ouais. Euh, après, tu as Liverpool qui prend Porto, c'est plus jouable. Ouais. Et euh, Manchester, Manchester United qui va au FC Sevilles, c'est un piège, mais ils ne sont pas très très bien là. Mmh. Séville doit être 5-6ème en, en liga ouais. de, de souvenirs. Puis, non, bon. Plus divers, ça va moins bien. <rire> oui, c'est ça, c'est ça. Donc euh, voilà, mais il y a quatre clubs anglais quand même. Hein. Mm. Donc. Euh... Au niveau statistique et probabilité, tu as une bonne chance d'en retrouver au moins en finale. Ça, je peux non, pas, mais c'est pour ça pas que, pas que ça je, je pose ouais. la question. Ça peut être tentant d'aller sur un pari long terme de ce type. Euh, ouais, mais alors quelle équipe tu, mets, tu mettrais en finale dans tout ça Parce que ça dépend beaucoup du tirage au sort après. Et là, c'est sûr, les plus chanceux, c'est Manchester City. Hein. Il y a pas... mm. Tu te prends balle euh, quand tu regardes les équipes, euh, à part Chactardones, peut-être. Mm. Mais Chictas, je crois que je m'en beaucoup de Mais. Chictas, mais euh... Voilà, Porto, il y, y avait 3-4 équipes que tout le monde voulait prendre. <rire> et puis, oui, on, oui. on revient que le oui. PSG, pour une fois qu'il se promet, premier, il se tape un deuxième, c'est le Real. T'as pas mmh. de bol quand même. C'est Il reste, mais... hein. hein pour... reste là ouais, celui-là. C'est moche. Moi, il me reste là parce que j'ai les deux en <rire> Paris long terme gagner les champions et ça, ça m'embête qu'ils se rencontrent. Bref, euh, on verra bien. Euh, on a un Porto-Liverpool, comme on a ouais, dit. Alors... Match très serré, ça c'est curieux, Moi, qui, je suis peut curieux. Dire qui peut Alors, dire euh... j'ai une question un peu euh, voilà un peu, un peu bête hein. vous allez peut-être pouvoir trouver réponse bête. à cette question mais Liverpool a été actif du côté du du mercato mmh. euh, quid de ces joueurs là qui sont arrivés euh, du coup est-ce qu'ils vont pouvoir participer à la Ligue des Champions de manière générale comment ça se passe là avec ce mercato mmh. parce que Aubameyang par exemple <rire> il jouera l'UEFA je je me pose ces questions -là, non, en Aubameyang en fait. il a joué la Ligue des Champions non. avec Dortmund donc c'est foutu ah bah tu t'as pas droit de rejouer c'est pour ça que c'est intéressant de, de voir les transats. Tu me dis Liverpool, mais ils ont perdu quand même. On peut peu leur mettre à jouer. Donc, si tu veux, ouais. euh, tu perds gros là même, aussi. Euh, je crois qu'ils ont. Alors, je ne sais plus qui est blessé pour un bon moment. Sané ou... Oui, l'aura Sané. Voilà. Euh, lui, il, il était quand même important dans le dispositif. Bon, il reste Firmino, il reste quelques, quelques joueurs quand même intéressants. Mais. Voilà, ils ont laissé quelques plumes quand même au, au, au mercato euh, et d'ailleurs je crois que le dernier il y a eu un Liverpool total du 2-2 mmh. super match d'ailleurs en, en fin ouais. de match euh, donc voilà c'est Porto c'est pas une sinécure à... et je crois que c'est l'ancien entraîneur de Nantes comment oui euh, c'est quand c'est que... ça, ouais, voilà. ça. Bah, il fait ça. du bon boulot à Porto euh, attention mmh. il peut y avoir une surprise là enfin une surprise ouais. Porto peut éliminer Liverpool ouais, c'est un... Yasim Brahimi et tout ça ça, ça, ça machiste, va ouais. vite Jean m'avait très beaucoup impressionné quand je les avais vraiment regardé les deux confrontations face à Monaco. Franchement, c'est une belle drame. équipe, ça va vite oui. vers l'avant. Bien. Bien. Je rappelle quand Conte ça il avait fait remonter Nantes euh, du bas du classement jusqu'à je ne sais plus à quelle place. Ouais, il a un fait un du super bon boulot avec les CV, joueurs hein. qu'il avait. Yeah, C'était exactly. assez impressionnant. C'est un super, mm. super entraîneur. voilà Après, il y a d'autres matchs, je ne sais pas lesquels vous voulez voir. Euh... Non, bah, on, on reste. Il oh, faut qu'on avance aussi. Hein. Oui, faut... on, on, on fait les matchs qui sont proches et puis oui. on en garde pour la semaine prochaine okay, aussi. Ok, vas ok, vas-y. Un dernier petit mot pour terminer sur le Real PSG. Ce match-là, ce n'est même pas la peine d'y aller, de tenter. Quelque chose Il bah, y a des parieurs débutants qui sont supporters d'une ou l'autre qui vont forcément mettre un billet dessus. Mais euh, pff, honnêtement, là, je ne m'avance pas parce que c'est un match que je vais regarder avec plaisir, mais euh, donc je ne vais, vais pas parier dessus. Il euh, y aurait peut-être un pari plus long terme, on n'avait pas forcément prévu d'en parler, mais qui va être le meilleur buteur de Ligue des Champions Aujourd'hui, il y a Ronaldo qui a 9 buts et les autres derrière, ils ont 6. Mmh. Si Ronaldo sort par le PSG, après, il reste encore 3 tours, donc 6 matchs possibles ou 5 matchs possibles. Euh, et tu as Ben d'air, Cavani, Firmino, euh, Kane, euh, Neymar qui sont à 6 buts. Si euh, Ronaldo sort sans en marquer un autre, ben Cavani et Neymar passent au tour suivant. Et ils ont 6 buts chacun. Ben, ils peuvent très bien en marquer 1-2 et, et s'ils vont en finale, passer devant. Et tu as des cotes euh, super intéressantes pour Neymar à 11 et Cavani, je ne sais plus où il les 6. Mmh. Et là, Ronaldo est favori à 2. Il a deux. Oui. Bon, c'est vrai qu'il a 3 buts d'avance, mais s'il se fait sortir par le PSG, il ne peut plus marquer de buts à condition que s'il en marque pas dans la confrontation directe, donc il restera à 9. Et les autres derrière, ben, s'ils passent les tours, ils ont des matchs supplémentaires, des minutes supplémentaires, ils peuvent marquer. Donc il y avait peut-être une réflexion à avoir là-dessus. Voilà, je, je, je mets ça sur la table hein, pour que les gens s'y réfléchissent. Ça, c'est bien vu, il me semble. Enfin, euh... Il faut. Ouais. Voilà, c'est à réfléchir, à se poser la question. Mais, il y a, a, a peut-être quelque chose à faire dessus. Il faut le préciser, il faut le jouer avant plutôt qu'après. Ah bah, il, il faut ouais. jouer euh, avant. Euh, c'est quand les matchs Avant le, le, avant le 13 mardi. février, avant la semaine prochaine. Si vous voulez vous positionner sur un pari long terme comme ça, qui va être mmh. le meilleur buteur à la Ligue des Champions. Aujourd'hui, j'avoue, je n'ai pas assez fouillé, j'ai n'ai pas d'avis, mais je pense que la value sur Ronaldo a, avec 9 buts euh, à 2. Ça se joue à combien de buts en moyenne Là, 9, c'est déjà beaucoup. Il a marqué 17 buts. 9, c'est déjà pas mal. Et potentiellement, il lui reste 7 matchs. 17 buts l'année dernière, Ronaldo. Il avait carburé. Mais bon, c'est une piste de réflexion si vous voulez jouer quelque chose. Vous voyez, peut-être pour un pari long terme sur cette compétition-là. Eh bien, merci, messieurs. Allez. On clôt la page foot, on va y revenir un petit peu plus tard avec les paris euh, du week-end. Mais là, on ouvre une partie rugby, bien évidemment, avec le tournoi des six nations. Alors, euh, déjà, moi, première question, euh, tout simplement, est-ce que les côtes euh, Paris long terme euh, sur l'équipe de France ont un petit peu changé sur ce, sur... après cette première journée Parce que, franchement, avant, avant. Avant, oui. le euh, avant le dernier match, là, oui. euh, on voyait pas, euh, on voyait pas les français, on voyait quand même les Françaises prendre une euh, partir vers une grande déroute. Pour châtier mmh. mon langage. Ah, enfin. bien sûr, bien sûr. Après, euh, pourquoi ils ont ils ont résisté il bah, y a eu un, un, un éclair de génie. Voilà, tout simplement euh, de, euh, de Teddy Thomas. Euh, bon pour ceux qui ont vu le match, hein, voilà, il déborde. Euh, il, il passe 2-3 joueurs, il, il va aplatir. Euh, voilà, sinon sans ça, euh, bon, on n'avait pas non, non plus euh, grand-chose. Bon, les Irlandais, euh, pas <rire> non, non plus dans l'autre sens. Mm -hmm. Sexton qui marque un beau drop de 50 mètres, alors que 30 secondes avant, il était en train de s'étirer, il avait des crampes. Bon, ça, c est, c est ce qui fait la différence entre un très grand joueur et puis un, un, joueur un, fra... moins, hein. un, un, un bon joueur. Voilà, mm -hmm. euh, nous on loupe une pénalité 2 minutes avant qui nous aurait euh, fait gagner le match parce qu'on mm -hmm. prenait 4 points d'avance, 4 euh, ou 5 points d'avance, je sais plus, donc on est à l'abri d'une pénalité. D'un drop. Bon voilà. Euh, donc la France, faut faire attention. J'ai pas trouvé qu'on a fait un super match. Euh, je pense que les Irlandais ont fait un petit match. C'est ça la, la grosse différence. En plus, on a eu de la casse. Euh, on a eu un, un joueur que moi j'aime bien, euh, Antoine Dupont. Pas de bol pour Toulouse. boum, genou, je crois, euh, en vrac. Euh, on a eu le petit, comment il s'appelle, Jalibert, 18 ans, première titularisation en vrac. Euh, on rappelle Boxis. Alors, je sais pas si ça vous parle, mais. Tu vas oui. boxis quoi. Enfin, à un moment donné, euh, c ça, ça prouve bien que euh, aujourd'hui notre réservoir il est pas non plus euh, énorme. Euh, donc à voir euh, ce que ça va donner. Euh, au contraire, j'ai vu un article sur l'équipe. Euh, attention à la cuillère de bois, quoi. Alors la cuillère de bois étant, tu gagnes pas un match. Je... Tu... Non, c'est pas possible. Non mais je veux dire, il y a l'Italie, quoi. On, on, on, on sait, peut ouais. perdre. On peut attends, avec ah, okay. Brunel, ancien sélectionneur de l'Italie, on oh. peut perdre aujourd'hui avec aujourd'hui avec bon, on a la chance de les recevoir. C'est pas pareil que quand tu vas jouer en Italie, donc euh, voilà. Mais aujourd'hui, vu les, tous les blessés, quoi, on rappelle même Picamol hein, qui avait dit euh, bon euh, voilà. Eh, tu vois, donc euh... en P.L.T, c'est quoi la cote là pour la cuillère de bois pour l'équipe de France Tu veux dire, c'est ça le coup bah, Je pense, pense qu'on est euh, deuxième favori derrière l'Italie. Ouais. Allez. Voilà. Je pense que. Mais bon, on reçoit les Italiens. J'imagine pas qu'on perde contre les Italiens. Mais. Euh... Non, bah, en même temps, on n'imaginait pas perdre contre Tonga un jour. Hein <rire> oui, bon, et, ouais, et on l'a fait. Ça nous a pas empêché d'aller au final. C'est ça, ouais, ça. c'est ça. Mais bon, pour moi, euh, dans le tournoi, on gagnera un match. C'est contre l'Italie. Euh, là, on va aller en en, en Écosse. En Écosse. L'Écosse s'est pris une branlée, mais euh, ça s'est oh, fait. Fais attention. Ah, Pardon, oh. euh, qui s'est pris, quoi, qu que je veux dire une lourde défaite, voilà. voilà. Un... Lourde défaite. Une lourde défaite, <rire> très lourde défaite. Au niveau syntaxe et, et orthographe, c'est c'est, t'as pas le droit de dire non plus. Voilà, bon bref, euh... ça s'explique parce que leur première ligne est décimée. Donc, en fait, quand tu plus de gros en rugby, quand... ça je peux le dire, même, parce que les premières oui, lignes sont costauds. Oui. Quand tu plus de gros en première ligne, tu pas. Et si tu n'avances pas, bah, en rugby, euh, tu as du mal à marquer des points. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pris 34-7 contre les Gallois. Les Gallois qui m'ont beaucoup étonné, parce qu'ils ont, ils ont quelques blessés aussi. il euh, va bah, y avoir un super choc. Euh, donc, ceux qui ne connaissent pas trop le rugby, Angleter ah, en Angleterre-Pays-Galles, mmh. sympa. Bon, je vois mmh. les Anglais gagner, mais euh, je pense que c'est sympa à, ah, à, à oui, avoir, euh, avoir joué. Euh, et nous, on va en Écosse. Euh, pff... J'ai peur que l'Ecosse, ils se rebiffent un peu quand même. On les appelle les blagues du Nord. Hein. Mais ouais, mais ça... l'Ecosse, ça a bien changé quand même. Non, bah, mais ça, ça revient. Ça s'améliore, l'Ecosse. Ça s'améliore. C'est hein, oui. ça, c'est bah ouais, ça. Mmh. Ça. Oui, euh... ça. Ils avaient 20 cotères. Euh... Ils nous font comme les Clippers. Mmh, <rire> oui, c'est ça. Un peu si tu veux, pour sûr. ceux qui, ouais, qui, qui, le qui, qui suivent le, la, la, la NBA. Euh, donc voilà, c'est... Alors je rappelle que l'Angleterre était bat d'Italie 46-15 aussi. Euh, okay. voilà, pour... mmh. Et si vous avez bien suivi, je sais pas, euh, l'Italie a explosé à partir de la 60e minute. Et mmh. au rugby, je vous le dis, quand il y a deux équipes avec un, un écart quand même euh, de, de force et euh, une différence de cote au départ, la différence fait souvent la 60e minute parce que physiquement, euh, ouais. l'équipe la, la plus faible craque. Et je crois que les Anglais, ils ont fait trois essais dans, le, dans les dernières 20 minutes. C'est souvent comme ça que ça se passe. Donc, si vous faites du live en rugby, prenez cette donnée-là en compte, en fait. Voilà. Les Italiens explosent souvent à partir de la 60e minute parce qu'ils n'ont pas de banc, euh, ils ont pas un banc aussi fort que, que les autres équipes. Euh, donc, voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur, sur les six nations Les favoris pour euh, gagner. Mais non, c'est quasiment une cote de deux, euh, tous les deux. C'est l'Angleterre et l'Irlande. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc euh, oui, oui, oui. avec une finale Angleterre Irlande lors de la dernière journée. Oui. Attention, ça va piquer. <rire> Messieurs, on clôt cette partie rugby et maintenant Elle. le moment que tout le monde attend. Ce sont vos paris et on commence d'abord par le coaching et Damien, nous t'écoutons et Benoît réagit. Ouais, alors, euh, ou, moi, pas, ou pas. <rire> ou pas. Ou pas. Il sera complètement spontané. Tu nous sors le truc. Ouais. <rire> c'est parti. C'est parti. Alors moi, qu'est-ce que j'ai pris Je ben, j'ai pas pris de football. J'ai pris euh, du handball féminin et de la coupe EHF entre Brest et Cuba. Une cote euh, à 1,26. C'est le dernier match de. Euh, comment qu'on peut se dire De phase de poule euh, de cette coupe EHF pour la qualification euh, pour, pour les quarts de finale. Brest, pour l'instant, est premier ex euh, avec euh, Craovia euh, au classement. J'adore ces noms exotiques. Ouais. C'est roumain. <rire> C'est roumain. Voilà, ok. Ouais. On va dire, tiens, d'ailleurs qu'il y a eu un beau match la semaine dernière, que les Brestoises ont perdu. Euh, D'un but là-bas. On va pas faire la promo tout le temps du, du, du, du BBH. Hein. Mais ah non, on peut parier dessus. donc c'est ça ah veut. Oui, non, mais non. oui, non, mais là, là il a juste. Peu... Je viens juste de dire, il sort euh... un peu du truc là. Il dit Ouais, well, le BBH. Là, <rire> il explique match pourquoi tout, il prend... vous venez à l'Arena à Brest et tout. C'est trop bien. J'explique pourquoi. Comment ils vend le truc <rire> Il dit que c'est un, dé... dé... un match décisif. Euh, bon, voilà. C'est un match décisif pour la première place. pardon. En cas de victoire, les Brestois finissent première du groupe. Euh, sachant qu'elles ont bien euh, dominé euh, Cuban euh, chez eux à la maison donc la cote elle est à, elle a une un, un, on peut la trouver entre 1.29 euh, je l'ai trouvé à 1.32 aussi donc c'est peut-être un peu faible mais on peut la combiner si vous aimez ça avec le match Barcelone contre euh, Retafé premier contre 11e euh, pff, euh, le Barça a 31 buts marqués à domicile 5 encaissés Retafé 12 encaissés à l'extérieur, 8 marqués, sachant que voilà, euh, Retafe, en ce moment, c'est pas bon. C'est 3 nuls, une victoire, une défaite. Et le Barça, c'est 1 nul et 4 victoires de suite et qui est, bah, qui est bien favori pour être champion et qui a l'avantage de ne pas jouer la Ligue des champions euh, mardi ou, ou mercredi. Ce qui ferait en combiné environ une cote à 1,40, 1,45. Benoît, qu'est-ce que tu en penses de ce combiné nordique, blague de Jeux Olympiques Oh. oh, on va y arriver. Oh, C'est pas mal ça. Oh, il la prépare depuis le début. Ouais je, bouche, là, oui, ouais, je l'ai en bouche. Je voulais la sortir. <rire> C'est bon. Euh, C'est de saison. Hein, combiné voilà, oui, euh, Combiner. Bah, déjà, tu mets que deux codes, ça va. Parce que moi, j'aime pas les, les combiner à 5, 6, 7, 8 paris, comme on peut voir. Et, et les débutants le font. Donc, ça, éviter. Euh, bref, oui, je suis d'accord avec toi pour poursuivre un peu le, le BBH, Donc, je pense qu'on peut, peut les battre. Euh, même si on va avoir la pression. Et qu'on sait que pour l'instant, les Brestoises, des fois, la pression, elle déjoue. Mais bon, je, je pense que ça va passer. Et puis bah Barcelone, écoute, euh, oui, après pour moi, c'est pas des cotes-values. Euh, Indice euh, pour Barça contre Retafé. Bon, il reste sur un, un match nul 1-1 à l'Espagnol, donc je mmh, pense ouais. que là, ils vont vouloir gagner. Euh, voilà, après, euh, j'ai n'ai pas les confrontations directes, mais je pense qu'il n'y a pas de souci au niveau euh, Barcelone. Euh, Barcelone va au moins marquer un ou deux buts. Rétafé, euh, ça va être compliqué d'en marquer plus d'un. Donc euh, mmh. voilà, je. Com si Brest passe, normalement, le, le combiné, euh, ce n'est pas Barcelone qui, qui ferait échouer, je pense, le, voilà. le combiné. Moi, je le prie euh, essentiellement pour faire monter un petit peu la cote. Hein, oui, oui, mais généralement, et euh, pour avoir parlé avec beaucoup de, de parieurs débutants, surtout, euh, c'est des fois la petite cote du combiné qui ouais, te fait, euh, des fois, <rire> qui te oui, fait déjouer. Vrai. Donc euh, voilà, mais mmh. écoute, mmh. 1,40, si Brest passe, de euh, je pense que ton combiné, ton combiné passera. Ouais. Euh, voilà, donc euh, si vous pouvez trouver euh, ouais, autour de 1,40. Euh, ça, ça, mérite, mm. euh, ça mérite un, un billet de, dessus. Euh, après, le problème, c'est que euh, on parle d'une équipe de cœur, le BBH, donc c'est toujours compliqué de. Voilà. voilà hein, ah, c'est ah, ça là. Pour vrai. ça que moi, je pars en première ligue. Et euh, voilà. C'est voilà. pas forcément voilà. Et eh ben de tiens, vas-y. C'est l'heure de ton prono. Benoît. Je, je, Il je, nous je reste 3-4 minutes. Je tôt. pars en, en première ligue. Et donc, le match Everton Crystal Palace. Alors, c'est pas une équipe de cœur, Everton, mais c'est une équipe que j'ai coché et que j'essaye je, de suivre parce que pour moi. Elle est euh, un peu sous-estimée. Euh, Everton, Everton à domicile cette année. Everton, euh, ils sont 7e. Alors qu'au classement euh, tout confondu, ils sont 10e. Donc ils sont meilleurs à domicile. Euh, ils ont fait 13 matchs chaque victoire 2 nuls, euh, 4 défaites, 20 buts marqués, 17 encaissés. Donc ça reste très, euh, très correct. Crystal Palace à l'extérieur, euh, ils sont 15e. 13 matchs, 2 victoires, 4 nuls, 7 défaites. Seulement 8 buts marqués, en même temps il y a Ben Teke devant, euh, mm. ce joueur-là, pour moi c'est pas un avant-centre, et, euh, et 20, buts, euh, 20 buts encaissés, donc ça encaisse pas mal et ça marque pas grand-chose. Everton est en, est en bonne forme en ce moment, même s'ils sont pris 5 à Arsenal, mais bon, euh, celui-là je les compte pas, parce que euh, voilà, perdre Arsenal, de toute façon il n'y a rien de. avec Aubameyang et, et tout, il a rien d'exceptionnel. Mm. Euh, et euh, donc je partais sur le, le drone no à côté a déjà un peu chuté. Je l'avais donné dans, dans mon club il y a deux jours parce que je savais que ça allait chuter. Donc on pouvait l'avoir autour d'un 70, mais non, vous pouvez l'avoir autour de un 57, quelque chose comme ça. Ah, ça un euh, en droit Ouais, alors ce qui s'explique que Crystal Palace, euh, dernier match, fait un 1 contre Newcastle, perdent leur défenseur central. Euh, titulaire donc, euh, je pense que déjà que ils, ils ont du mal là ça va être compliqué euh, c'est euh, ouais Martin Kelly le, leur défenseur qui, qui s'est blessé aussi ils ont pas mal de blessés Crystal Palace c'est assez hallucinant ils n'ont pas, pas, pas de chance avec ça euh, donc tout ça cumulé. Euh, Everton pour moi qui fera une meilleure, euh, meilleure seconde partie de saison Bolassi j'en avais parlé il a du mal à revenir à son niveau Rooney a pas joué l'autre jour je pense qu'on va le mettre et ça change pas mal la donne euh, voilà donc pour moi je ne vois absolument pas Everton perdre contre Crystal Palace donc le drone no bet c'était une super value à 1,70 pour moi ça reste toujours value à 1,57 euh, voilà si ça descend en dessous d'un 50 euh, bon faut, faudra, faut y réfléchir mais euh, en tout cas aujourd'hui à, à la cote que, que je vous dis euh, euh, match nul remboursé parce que je les vois pas perdre contre crystal palace voilà Merci Benoît, c'était le dernier prono pour cette émission. Euh, voilà, vous avez tout dit, on peut fermer l'émission. Et oh. euh, n'oubliez pas l'ouverture des JO ce week-end. Okay. Ah bah oui, je pense que les gens ne vont pas oublier. Puis mmh. je crois qu'ils vont même se réveiller super tôt avec les heures <rire> tout courries. Oh, bah, ça me rappelle la Coupe du Monde en 2002. C'est en Asie. Mais oh. bon, euh, pensez aux athlètes, il fera moins 27 dehors, vous serez ah, au ouais. chez vous. Et oui. Et pensez aux cheerleaders nord-coréennes. <rire> ah, ça, il faudra ah, aller ça, chercher ah, l'actualité. Cérémonie d'ouverture. C'est ça. Regardez, <rire> il paraît que c'est pas mal. Ouh, là, voilà, je dévie. Allez, mes Messieurs, merci d'avoir participé à cette émission. N'hésitez pas à partager. Euh, voilà, les hein, pouces bleus, ça. les j'aime, et tout. Si euh, vous voilà. aimez l'émission, plein d'enthousiasme. Faites-nous Faites des retours. Je toujours plein d'enthousiasme pour cette, pour cette phrase-là. <rire> Allez, merci messieurs et à très bientôt. Bye bye, ciao. Ouais, salut. Parier gagnant, émission de sport et du pari sportif.